à tous, bonjour Thibault et Anthony, donc on se retrouve dans le cadre de notre partenariat avec Été euh, Indien pour une nouvelle séance adaptée euh, aux seniors, donc le thème de cette séance là vous l'avez vu c'est euh, au sol donc avec tapis pour travailler toute la ceinture abdominale, euh, on avait eu des questions euh, lors de la fourre question auxquelles on avait répondu sur euh, l'objectif ventre plat, donc il faut travailler principalement même si ce n'est pas le seul objectif la ceinture abdominale et les lombaires donc on va faire une séance spéciale euh, abdos lombaires au sol adaptée à un public senior donc pour cette séance on aura besoin simplement pour ceux qui veulent d'une bouteille d'eau c'est pas obligatoire la bouteille d'eau ça viendra complexifier par certains exercices donc c'est pas obligatoire vous pouvez très bien faire toute la séance sans matériel la bouteille d'eau si elle est pleine ça fait 1,5 kg si vous, vous la trouvez trop lourde vous enlevez un petit peu d'eau ou voilà vous trouvez quelque chose qui, qui s'apparente à ça et pas plus d'un kilo cinq ça, ça sert à, à, à pas à grand chose. Donc pour cette séance on va vous demander de commencer à quatre pattes par un petit échauffement donc on vous laisse vous mettre en place. Bien sûr il faut un tapis, c'est la seule contrainte pour cette séance. Si vraiment vous n'avez pas de tapis, un plaid ou un tapis euh, de salon ça va... Et peut sur faire matelas aussi si vous avez ça peut, ça peut faire l'affaire. Voilà donc on recommence avec un petit échauffement. Donc pour l'échauffement, on va vous demander de vous mettre comme ceci à quatre pattes. On garde bien les mains sous les épaules, c'est pareil, les genoux sous les hanches, pour avoir le dos le plus droit possible. On évite de creuser, on évite d'avoir le dos rond, on essaye d'avoir le dos vraiment bien droit. Et pour cet exercice-là, on va vous demander de venir lever la jambe et la main opposée à la jambe. Donc ça, ça se représente comme ceci, si je lève la jambe gauche, je viens tendre la main droite devant moi et je repose, d'accord L'autre côté, et on alterne bras droit, jambe gauche. Le bras est tendu, le coude est tendu, la jambe est tendue aussi. On maintient deux secondes en l'air, et on change de côté. Essayez d'aligner tout, hein. quand vous avez le bras tendu jusqu'à la jambe, poignet, coude, épaule, dos, hanche, genou, cheville. On vraiment de faire une ligne droite. Et si on veut caler la respiration sur le mouvement, vous prenez une inspiration quand vous êtes les quatre appuis au sol et on souffle. Dès qu'on a fini de souffler, on repose. On souffle, on repose, on inspire les quatre appuis au sol, on souffle. Dès qu'on a fini de souffler, on repose et on alterne de cette façon là. Allez, encore deux fois de chaque côté. Pareil pour éviter d'avoir mal au cervical, on évite de relever la tête, on garde bien la tête vers le sol. Vous regardez entre les deux mains. Allez, dernière. Et on relâche. On peut aller vite fait s'asseoir sur les talons. Si vous voulez relâcher un petit peu la zone lombaire. On s'étire un petit coup comme ça. On vous le montrera à la fin, cet étirement-là. Et ensuite, on remonte à quatre pattes. Et on va gentiment passer sur le dos pour le premier exercice. Donc pour cet exercice, on s'allonge complètement. Voilà. Et on va commencer progressivement. Donc on va tendre les bras au-dessus de la tête. Pour ceux qui ont mal aux épaules, vous laissez les coudes au sol. Vous relevez un petit peu les mains et vous allez comprendre comment vous allez faire. Dans l'idéal, bras tendus, jambes tendues. Le dos, il a tendance à creuser forcément un petit peu. Donc là, c'est à vous de mettre tac, le petit coup de bassin de manière à... aplatir le bas du dos vraiment contre le tapis. Pour éviter que ça creuse trop. Et là, on va venir ramener le genou gauche et le bras droit. Tech, on croise, on vient toucher la main sur le haut de la cuisse. On repose tout et on part de l'autre côté. Allez, jambe droite, jambe gauche. Allez, droite, gauche. On souffle en venant toucher. Droite, gauche. Et on inspire en ouvrant le bras et la jambe. Gauche, droite, gauche. Pas plus vite que ça pour le moment. droite. Et on se concentre pour garder le dos bien à plat, surtout quand la jambe redescend. C'est là où ça va avoir tendance à creuser un petit peu. C'est à vous de faire l'effort, la contraction abdominale, pour garder le dos le plus à plat possible tout au long de l'exercice. Allez, on accélère un petit peu pour ceux qui peuvent. Je rappelle ceux qui ont mal aux épaules. On part ici, on vient toucher et on repose le coude au sol. Donc, s'il y a des hanches capricieuses, là, moi, ça vient de craquer, donc c'est pour ça que j'y pense. Vous ramenez moins le genou et vous allez chercher un petit peu plus loin avec la main, comme je vous montre là. Et pour les autres, on peut bien, bien, bien fléchir la hanche. Et on va tenter une petite variante. Là, cette fois-ci, on va ramener à chaque fois deux fois contre la même jambe. D'accord Donc, deux fois jambe gauche, deux fois jambe droite. Pensez à votre dos toujours. On ne laisse pas creuser sur la redescente. On souffle en venant toucher toujours. Allez, deux, deux, deux, deux. Allez, on accélère un petit peu pour ceux qui peuvent. Là, on peut aller vite. On monte progressivement l'intensité. Allez, trois encore. Deux et on relâche donc récupérer ça va chauffer un petit peu au niveau de la hanche sur l'avant de la cuisse là au niveau du psoas et cette fois on va plier les genoux de manière à avoir les pieds à plat au sol les genoux ben, pliés, le bas du dos bien à plat il a plus tendance à être à plat dans cette position là mais ça demande toujours une contraction des abdos un petit la bascule du bassin pour aplatir les lombaires contre le tapis. Et là, dans cette position-là, donc les pieds sont écartés à peu près à la largeur de vos épaules. Les bras le long du corps. Et là, on va monter tac, le bassin très très haut. Donc pour les premiers, on y va mollo. On redescend. Dès qu'on sent le sol, on repart. Deux. Donc on le fait lentement. 3. Plus vous le faites lentement, plus ça va correctement travailler dans les cuisses, les fessiers et le bas du dos. Allez, 5. 6, et le but du jeu, c'est d'aligner les genoux, les fesses et les épaules quand on est en haut. 8, 9, 10, on souffle en montant, en inspirant descendant, 11, 12, allez, on monte bien, bien haut. S'il y a des raideurs dans le bas du dos, vous gérez, vous arrêtez un petit peu plus bas. Allez, 2, 1, et on bloque en haut. On reste très haut, donc là on respire normalement, continuellement. Vous ne bloquez pas la respiration, ça va chauffer dans les cuisses, les fesses, éventuellement le bas du dos. On essaye d'être le reste du corps bien relâché. Et on relâche, tout doucement on redescend pour relâcher la tension dans les jambes et le bas du dos. On bouge tranquillement les jambes. Et cette fois, on va faire le même exercice en rajoutant l'action des bras un petit peu plus dynamique. Donc les coudes au sol, comme on se met nous ici, à 90 degrés, les avant-bras perpendiculaires au sol, et on va faire comme si on poussait un bâton vers le plafond. On redescend, toucher les coudes, on pousse le bâton. Et à chaque fois qu'on va monter les bras, on va monter les fesses comme on faisait tout de suite. Allez, 1, 2, 3, on souffle toujours en montant, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on essaye d'en faire 20. 12, si c'est trop dur, vous pouvez stopper avant à 15 par exemple. 14, allez on souffle bien. 15, 16, 17, 18, 19 et 20 on bloque tout en haut. Allez, le plus haut possible. On va lâcher les doigts de pied, on va lâcher les doigts des mains. On garde les coudes tendus, les fesses très très très très hautes. Ça doit chauffer, brûler dans les fesses, là. 3, 2, 1. Et on relâche tout doucement. Ok, bougez un petit peu les jambes. Et là, on va faire les deux pieds serrés. Donc vous collez les deux pieds l'un à l'autre. Et là, on va laisser que le pied droit au sol, c'est-à-dire que la jambe gauche, au choix, soit vous la laissez plier ici, comme ça, le pied en l'air, soit vous croisez et vous posez votre euh, pied gauche sur le haut de la cuisse droite. Alors si vous avez déjà eu des soucis de hanche ou euh, si vous avez eu des prothèses de hanche, évitez vraiment de croiser les jambes, hein, surtout, c'est vraiment prohibé. Vous laissez la jambe simplement voilà, sur le côté. dans le vide. Si vraiment c'est pas possible, vous refaites les deux pieds au sol. Normalement, une petite jambe l'air comme ça, ça va. Allez, vous vous mettez soit comme ceci, soit on croise. C'est vous qui voyez. Et on va du coup faire dix montées sur une seule jambe. On rapproche un petit peu le pied droit de la fesse. On fléchit un peu plus le genou. Et là, on est parti. Allez, on monte très très haut. 1, 2, Les bras le long du corps tranquillement, on ne bouge pas. 3, Allez, on pousse très fort. 4, Ça va chauffer dans la cuisse. 5, 6, 7. Là, il travaille bien, on le sent bien. 8, plus que 2, 9 et 10. On passe sur l'autre jambe et on enchaîne directement. 1, 2, 3, allez très haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Deuxième série à droite. Allez, on enchaîne. 1, si c'est trop dur, vous en faites moins. 2, vous en faire 5 ou 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe et on fait la dernière sur le pied gauche. Allez, 1, on souffle en montant. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche. Tendez un petit peu les jambes. Relâchez-vous, détendez-vous, soufflez bien. S'il y en a qui ont besoin d'une pause un petit peu plus longue à chaque fois, éventuellement vous pouvez. N'hésitez pas à bien vous hydrater aussi, c'est important. Vous mettez un petit coup pause et puis vous reprenez quand vous vous le sentez prêt. Et pour l'exercice suivant, on va venir, tech plier, les genoux, même position que tout à l'heure, et c'est là où on va servir de la bouteille d'eau. Moi je fais avec la bouteille, ceux qui ne veulent pas le faire avec la bouteille, vous un Anthony sans. qui fait sans la bouteille. La bouteille, on va la prendre comme ceci avec les deux mains, et on va la poser juste au-dessus de la tête. Même position que tout à l'heure, genoux pliés pieds à plat, le, dos du dos, le bas du dos pardon, bien à plat, petit mouvement de bassin, contraction des abdos. Et là on va ramener les deux genoux et venir toucher la bouteille contre les genoux. Ceux qui n'ont pas de bouteille, vous suivez Anthony. On vient toucher avec les mains, comme ceci, en coordonnant. Allez, 3. On souffle cette fois en venant toucher la bouteille contre les genoux, ou les mains, et on inspire sur la descente. Le but du jeu, c'est de venir faire contact avec le sol, les deux pieds à plat, sans reposer complètement le poids du corps sur vos jambes. Dès qu'on sort le sol, on éjecte, on repart. Et on souffle bien en venant toucher. On inspire, on souffle, on inspire. Jamais on ne coupe la respiration. Allez, on commence à compter Ah, dommage hein <rire> Allez, 10, 9, 8. Pensez au bas du dos, toujours à plat, même sur la descente. 7, c'est trop dur, vous stoppez maintenant. 6, 5, 4, on pense à la respiration. 3, 2, 1, et on relâche. C'est pareil, on relâche les jambes, on relâche les bras, soufflez bien, détendez-vous. Le fait de tendre les jambes, ça étire un petit peu les abdominaux, ça relâche le haut des cuisses. Donc on peut les bouger gentiment. Et on enchaîne directement avec l'exercice suivant. Cette fois on va poser la bouteille entre les deux pieds. Donc le but du jeu, ça va être de venir attraper la bouteille avec les pieds et de ne plus la lâcher. Pour ceux qui font sans matériel, encore une fois, vous suivez Anthony. Donc là, moi, je vais simplement coller les pieds sans, sans matériel. Et on démarre, je vais nous plier pied à plat. Allez, bras le long du corps, on ne fait plus les bras. Et là, on complexifie un petit peu, on serre fort la bouteille, on monte. Et on redescend. Dès que la bouteille touche le sol ou les pieds, pour ceux qui font sans matériel, on repart. On ne repose pas, on touche juste. 3. Cette fois, on souffle sur la descente. 4. 5. 6. Donc, nous, on compte jusqu'à 20. Vous pouvez arrêter à 10, 12, 15 comme vous voulez. 8. 9. On pense au bas du dos. 10. Toujours bien à plat, surtout sur la descente. 11. 12. 13, 14, 15, on tend jamais les jambes vers l'avant, 16, allez plus de 4, 17, 18, 19, et 20, on relâche, donc là on sent bien que ça chauffe, surtout si vous vous forcez à garder le bas du dos à plat, on sent bien que ça chauffe dans toute la ceinture abdominale, y compris dans le bas du dos au niveau des lombaires. Donc quand ça chauffe, c'est que les muscles travaillent. Donc là, nous, on en fait 20. Vous pouvez très bien faire deux séries de 20. Ça, c'est à vous d'adapter. Mais dans l'idéal, vous faites des séries longues. On attend que ça chauffe un petit peu. On continue. Et on prend une petite pause. Ok. On va cette fois repasser assis. Donc, pour passer assis, surtout ceux qui ont mal au dos, on essaie de rouler sur le côté. Et on pousse avec le bras qui est dégagé pour dégager le deuxième. Et si possible, soit on passe à quatre pattes, soit on reste assis. Parce que là, en l'occurrence, on va rester assis. Donc pour ce dernier exercice, je vais mettre de face. Comme ça, vous verrez, Anthony se mettra de profil. Et on peut prendre toujours un objet. Donc soit c'est la bouteille, soit c'est quelque chose d'un petit peu moins lourd. Soit c'est rien du tout. Encore une fois, Anthony vous montre pour le faire à vide. Et sur cet exercice-là, on va se mettre, donc vous verrez mieux sur Anthony certainement, les pieds à plat au sol. Ceux qui ont un objet dans les mains, on le tient. Ceux qui n'ont pas d'objet, vous gardez les mains devant, Anthony vous montrera, et cette fois, on va aller basculer les épaules sur le côté en s'inclinant légèrement vers l'arrière, donc là encore une fois, vous verrez mieux sur Anthony, on se redresse au maximum, on s'incline léger vers l'arrière pour enclencher la contraction des abdos, et on va engager les deux épaules à gauche, revenir, et à droite, on n'est pas obligé d'aller toucher par terre, on garde le buste légèrement vers l'arrière, on doit sentir les abdos qui se contractent. Et là, on travaille sur les côtés des abdos, les obliques, ça s'appelle, en engageant les deux épaules, soit avec une charge dans la main, soit sans rien. Le fait d'être penché en arrière, là on le sent normalement, les abdos se contractent, et on souffle en allant sur le côté, on engage bien les épaules, la tête avec, donc la tête, elle suit le prolongement de la colonne, donc restez pas toujours le regard devant, on tourne la tête avec. La même chose, on respire bien, on n'oublie pas de souffler, d'inspirer, d'expirer, ça doit commencer à bien chauffer déjà, normalement. Pour ceux qui veulent, petite variante difficile, on croise ici les pieds en l'air, comme vous voulez. Sinon, on laisse le sol si c'était déjà trop dur. On se force à se redresser au maximum, on sort les pecs, comme on dit, et on engage les épaules de chaque côté. Plus on engage loin, plus ça va travailler sur le côté des abdos, sur les obliques. Et on relâche. Petite pause et on va la refaire une deuxième fois. Donc on répète pour les variantes, soit les pieds à plat posés au sol. Si vraiment c'est trop dur, redressez-vous, mettez-vous quasiment le dos perpendiculaire au sol et vous alternez juste sur les côtés. Ça sera beaucoup moins dur au niveau des abdos. Et pour vous, ça sera beaucoup plus réalisable et éventuellement moins douloureux pour ceux qui ont mal dans le bas du dos. Allez, on enchaîne sur la dernière. Soit pied au sol, soit croisé. Et on est parti pour 20. Bascule sur le côté. Allez, 1, 2, 3. On reste bien droit. 4, 5, 6. Soufflez sur les côtés. 7, inspirez en revenant au milieu. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, ça peut tirailler un peu dans le haut des cuisses. Allez, il en reste 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche et on peut tranquillement récupérer. Et là, vous pouvez commencer à la vider cette bouteille d'eau en <rire> vous hydratant parce qu'on a terminé. Donc, l'idée, c'est de prendre quelque chose qui vous correspond. Là, un litre 5, ça travaille déjà pas mal. Si c'est trop, vous la videz un petit peu, vous prenez un litre, quelque chose qui fait 1 kilo. Euh, éventuellement 500 grammes la simple petite charge peut, peut suffire pour enclencher une contraction un petit peu plus importante donc voilà pour cette, cette séance qui, qui concernait euh, les abdominaux un petit travail des lombaires également donc que vous pouvez comme toutes les autres reproduire 3 à 4 fois dans la journée pour euh, répartir correctement les, les temps de pratique comme nous le recommande euh, l'agence nationale de sécurité sanitaire voilà on espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt tout le monde